Salut les dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui je vous avais fait un petit sondage Sur Youtube Je vous avais demandé euh, si vous aimez bien les vidéos Airping euh, Vous m'avez dit oui, vous avez envie de voir ça sur la chaîne Donc on va essayer Donc là on n'est pas sur de l'Airping, on va être sur l'urbex Donc on va aller visiter un bâtiment Abandonné euh, Avec deux potes, donc vous allez peut-être les connaître Donc là je suis Chez moi, je pars Dans la voiture, direction ça se passe à Toulouse, mais après je vous donnerai pas l'adresse, c'est normal. Hein. Donc je vais aller rejoindre les copains et ben, je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, je suis arrivé, je vous présente les copains. Bon, là vous allez peut-être pas le voir avec la lumière. C'est Tonton Snake de la chaîne Snake et Reptile et aussi. Grand Tom Coucou ah, C'est bien, il y a la lumière derrière contre jour. Non, non, ça va, c'était très en bien, en fait Voilà, de la chaîne en fait, Grand homme Salut les abonnés Et on va aller dans ce bâtiment au fond, là, mais on le voit pas trop encore. Qui me tient la GoPro euh, Tu veux escalader là là Celui-là, en fait Celui-là, ça va être plus facile, je pense. Tu veux que je passe en premier euh, Ouais, à passer par là, faites attention, parce qu'après, il y a une putain de fossé. En fait, c'est l'endroit plus faible de dérapage ici. J'espère je qu'ils n'ont pas cassé la voiture. Je t'en mais t'inquiète pas, je m'envole. <rire> Toi aussi, t'es immortel. Eh, je suis en Alors, tu voles. Euh, Il y en a qui le font en plus en, en Urbex, Ils ont des gars, on a vu, Pourtant j'ai des grandes jambes, hein. Quelqu'un me filme Allez, c'est allumé C'est clair parce que... Ah ouais, c'est une lumière aussi Ouais, parce que sinon, la GoPro, il rien. Ah ouais Comment je descends Non, ouais, il faut passer là Ah. Allez, ouais, c'est bon, c'est parti Nickel Il faut hein. ouais. ouais, ouais, faire attention à descendre. Ouais, C'est parti. Je pense que ça, c'est pour les gitans ça en fait. fait très attention de se Ah, ouais, il y a une barre en fer. Hein. Ouais, faut sauter par-dessus. Attention, Thomas. Ah, ouais, quand même. Mmh. Des animaux, ici. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des rats. Attention, okay. ça glisse. Attention, ça glisse. Bah, euh, de l'extérieur, t'as l'impression que là-bas c'est la partie bureau, tu vois il y a des escaliers, et une lumière à lumière, vous vu. non, non, non, non c'est... <rire> tu as cru <rire> il plus, ils sont puissants de vos lumières à vous Moi, il y a des jolis tags, hein. C'est une petite vidéo hein. urbex. Bon, il n'y a pas, pas toujours des animaux dans ce genre de bâtiment. C'est abandonné, c'est un grand entrepôt avec des tags. Ça permet de voir d'autres choses. Et on sait jamais, on peut peut-être trouver quelque chose. Ça, ça fout les boules parce qu'il y a des putains de, de trous. Regarde là-bas, c'est effondré. Ça s'est effondré, tu crois T'as peur de marcher bah, je vais marcher au bord du mur. Non, il y a un escalier là. C'est pas un trou. Ah. T'es plus rassuré là. C'est fou de laisser de abandonner des bâtiments comme ça. Tu vois je regarde en hauteur parce que des fois tu peux avoir des nids de frelons dans ce gère des bâtiments comme ça. On est à côté de la rocade. Voilà là où ça donne un étage de plus. Je pense qu'on va remonter sur pas mal de tags, pas mal de tags. Voilà, on est carrément euh, presque tout là. C'est Ça fait slipper, je suis Là, le haut là où tu es Ici là, ça, ça fait slipper en fait <rire> Il n'y a pas du tout de garde-corps. Et je vous dis la chute. Je ne vais pas trop m'approcher. Mais on est bien haut. On est carrément sous le toit en fait. Je regarde. Regardez-moi ça. Le toit complètement détruit. Donc vous voyez les DD. Ce genre de bâtiments comme ça abandonné, c'est des endroits où on peut se nicher un nid de frelons asiatiques, ou voire même européens. Mais là, on est vraiment pas loin de la grande ville, donc ce serait plus des frelons asiatiques. Petite araignée. Bon, J'espère que vous allez voir la petite lumière. Bon, on est dans les anciens chiottes. Hein. Tout aussi, parle, tout ouais, ça a tout aussi, il pas, Il a que je tous les dégâts quand même. Là je pense qu'ils ont fait un trou. Peut-être c'est Hulk qui est passé par là. Euh, J'ai entendu dire que c'était euh, euh, de moquette. Une société de moquette, ouais. Ah ouais Genre Mondial moquette, un truc comme ça. Là, on a une vue sur le bâtiment. Regardez-moi ce sac, il est magnifique. Regardez-moi ce sac. Je, suis Dédé. je regarde ton sac. Je dis aux abonnés qu'il est magnifique. Mais oui, c'est un sac, je sais pas si on va le voir. Bon, les Dédé, on a changé d'endroit. On est dans un ancien restaurant universitaire. Donc on va aller voir comment est le bâtiment, si on peut rentrer ou pas. On vous tient au courant Et on est toujours avec les copains. On est dans le noir, on n'allume pas encore la lumière. De manière de ne pas se faire voir. Ouais. Bon voilà les dédés, on est sur un autre endroit on a peut-être aussi possibilité de rencontrer des gens et <rire> oui, on parle je discute avec mes abonnés Fred t'as pris, pris de l'eau euh, t'inquiète, c'est pas du caca <rire> il y a des trous là, il y a des passages Par contre en faites attention parce qu'il peut avoir des... il peut avoir des aiguilles. Hein. Ah ouais rien il y a un trou au sol. Ok, tu m'as fait peur. Il y a de canettes. Euh... Là, on est à la chaufferie à mon avis. Tu t'es connu Oui, j'ai le goûté que j'allais la prendre. J'ai vu un aller et un retour chemin. C'est vraiment un désavantage d'être grand. En fait, c'est qu'il est très grand. Moi, moi, je suis moi. Avec les chaussures, je suis à 1,98m, 1,98m. Parce que du coup, j'entre toutes quand on va battu, quand on est là. C'est pas une si mauvaise idée, ça. Nous, ça va. Pas une si mauvaise idée ça. On va faire le changement de batterie. On une bonne prière. il y a quelqu'un, peu importe qui ce soit, être sûr que ça arrive. Donc je vais filmer plus souvent. J'ai six batteries. Euh, pas six, mais. Il y a Hollande avec nous. Hein? Il y a Hollande avec nous. Il y a Hollande? François Hollande oh, Punaise. J'espère qu'ils sont chargés, mes batteries. <rire> On <rire> Ils ont mis des parfums, tout ça c'était condamné et ils ont fait une ouverture dans les parfums et après tu as l'escalier qui monte là dans le bâtiment. Moi, j'ai prévenu que j'étais là-bas, mais pas ici. Bon, vous voyez les dédés Encore des tags. Premier étage ça s'est cramé ici en ouais, fait en fait on est tranquille aujourd'hui les gens ils sont dans le centre ville de Toulouse avec les flics on risque pas d'avoir des flics. Yo. Après, ça, à mon avis, c'est la salle à la, la première salle. Les escaliers, je les prendrai pas. C'est une ce escalier, ça ouais. Ah ouais Thomas, viens voir les escaliers. Il ne faut pas monter sur ce. Bah, quoi, quoi Non, c'est pas bon le tapis rouge. Hein. C'est la suite présidentielle, là, en hein. haut. C'est le bruit de l'eau qui coule et tout, c'est bien. Hein. Notre qui marche sur des plastiques pour nous faire peur. C'est C'est très bien de tomber sur les cuisines, parce que moi j'ai peur que tout le bâtiment ça soit exactement comme ça. Je pense que c'était pas fermé, il n'y a pas de... les accès qu'on peut déconner avec les verres, je pense que c'est bon à l'entrapeur. Attention les exploiteurs ils sont peut-être là, il y a encore un étage. Hein. Alors, en général ils cherchent à s'isoler justement pour ne pas arriver avec les mecs. Mais là ça revient vraiment en haut. Je n'aime pas ça à l'entrapeur. Ouais. On dira là où tu voulais aller au départ pour moi. Ah ben c'est là, là, là où on est, là où il y avait l'escalier bizarre. Ouais, mais t'as pas trop de quoi alors Pourquoi Mais ça va pas s'écrouler hein quasi 100 kg Alors, à mon qu'il y a beaucoup de dessins Tu fais quasi 100 kg Ouais. Et je, et je fais 96 moi. On fait deux poids. Ah tu vois Moi je suis tassé un peu, c'est oh. pas. Ça a été bien condamné, il a Capitaine américain ça. Ouais. Ah. Sauf que le mec il a fait ça avait pas dessiné le qu'il a fait. <rire> il avait il avait, pas de ouais. il avait pas de rouge. Il n'avait pas de rouge. En fait, il a pas appelé Capitaine Américain, il a appelé Capitaine Mignon. Et... C'est marqué là. Tu t'es trompé, c'est Capitaine Mignon. Ouais. La pub pour toi mon ami. C'est pour ça de il y a un petit -il, là. tout est brûlé Dites-moi les abonnés, qu'est-ce que ça veut dire à ZDF Ça veut dire beaucoup de choses pour les Toulousains Dites-moi-le dans les commentaires Mon caméscope il capte des visages ah ouais. Il a capté celui-là ou celui-là, je sais pas Oh ouais. Putain, je crois que c'était un matelas. Tout ouais. tout. je suis trompé, il y a des gens qui sont venus, il faut pas faire voir le chute. On peut tirer les gars Une scadille sucrée, t'as vu On va aller là après. Et puis, il après. Oh. Non, mais de toute façon il n'y a, a presque plus de points chiens en haut. c'est j'accuse en Bon. voilà, les Moi la Moi pas. Moi dans je ne savais pas que tu filmais. Mais tu vois pas le rouge Tu La même Bon voilà les dédés, la vidéo est terminée. Voilà, c'est une vidéo que je ne fais pas d'habitude. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à le me mettre dans les petits commentaires, de me faire des petits bisous à mes copains aussi. Hein. D'aller voir la vidéo chez eux aussi parce que c'est pas mal. Et je vous dis à très bientôt les dédés. Je pas quoi dire. Oh, oh, oh, oh, oh.